Salut, je m'appelle Alex et j'utilise l'espéranto tous les jours parce que pour moi c'est un outil de découverte des cultures à travers le monde. Alors par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai été en contact avec des gens des cinq continents. Et là, je tiens dans les mains un petit bouquin qui présente, euh, on va dire, les principaux alphabets utilisés à travers le monde. Et cette envie de découvrir des cultures, eh bien, je la transmets au jour le jour à mes élèves parce que j'enseigne également l'espéranto dans mon lycée. Moi c'est Camille et tous les deux nous allons partir en Asie pendant 7 mois. Le but c'est de rencontrer des gens, découvrir des cultures et pour cela on a le livre parfait, passeport à cerveau. Les espérantophones qui souhaitent héberger des voyageurs euh, s'inscrivent dedans et on n'a plus qu'à les contacter. Alors on espère vous faire partager notre voyage sur cette chaîne, n'hésitez pas, suivez-nous